Zouglou c'est, Zouglou c'est, Zouglou c'est, Zouglou c'est. Quand c'est êtes c'est ça, c'est c'est 2022. Roots music. Paka c'est paka c'est Check it out. C'est une un peu. qui en la petite la petite tu couches, chuku couches, tu couches, tu couches, tu couches, tu couches, tu couches, tu couches, tu couches, tu couches, mitala ko tu couches, tu couches, tu couches, tu couches, chuku chuku c'est même pour que je des pattes parle, mais tu es à mais quand tu me vois ta show, ou bien c'est mon rap qui fait monter ta ta somme, toi et moi, il a même pas qu'on tu rose, tu mettais, c'était classé, chaque chap, dans ce rap, c'est moi le maître, je suis couronné, j'suis suis roi roi. en espagnol, on dit à vrai hein, et ma pour que je l'agresse, il y a ce que j'ai faut que je l'agresse, pour qu'il me respecte, après que la attends de m'affronter, t'es pas faux, des faibles, évitez ma graisse, mais qu'est-ce que tu hein, mais qu'est-ce que t'es bête, hein, qu'est-ce que hein, la bête à tu Chucu tu couches, la couches, la petita Chucu Chucu la Matin avec mon boubou, on bou, bou, bou, bou. oh, me dit debout. Il est midi, Et tu es pas un peu de foufou. Il dit, attends un peu, alors c'est un sou. Quand je suis arrivé là-bas, je veux les moutous. moutous. Mon kiki debout bou. à cause de Beto, de Satou. Ça, tout. Mais il ça c'est faux.